Dans cette courte vidéo, nous allons voir deux astuces. Une première pour faciliter l'intégration des ressources dans un cours Moodle et une seconde pour améliorer leur lisibilité pour les utilisateurs, donc les élèves. Donc je vais commencer par créer un cours. Vous avez peut-être déjà visionné la vidéo « Comment créer un cours en moins de 10 minutes ». Je lui donne un nom. en cours, la description pour l'instant on va pas s'en occuper, le format de cours thématique c'est très bien, l'apparence du cours, personnellement j'aime bien utiliser l'apparence Fortson parce que les icônes apparaissent de façon un tout petit peu particulière, nous allons le voir, je fais enregistrer, afficher, voilà mon cours est créé. Alors comme beaucoup d'enseignants j'ai sur mon disque dur stocker un certain nombre de ressources que je veux pouvoir utiliser dans le cadre de mes cours. Alors nous allons voir dans un premier temps comment on peut par exemple intégrer facilement une ressource de type PDF dans un cours Moodle. Il suffit d'aller sur mon explorateur de fichiers, de cliquer gauche sur la ressource, ici c'est une ressource PDF, et donc je vais la déposer dans mon cours Moodle, dans la section qui m'intéresse. On reconnaît ici le nom du fichier, mais également à gauche une icône qui indique qu'il s'agit d'un fichier PDF. Voyons maintenant ce qu'il se passe si j'ajoute un fichier, par exemple, au format PowerPoint, donc un diaporama. De la même manière, je vais dans mon explorateur et je vais directement téléverser le fichier. Ça a pris peut-être un peu plus de temps et on voit que l'on retrouve ici aussi le titre et une icône, celle-ci est différente, donc Moodle a reconnu que le type de fichier était différent. Attention avec les élèves à donner des fichiers dont la lecture soit suffisamment universelle. Si vous donnez un fichier PDF, vous êtes quasiment certain que tous les élèves pourront le lire car ce format est assez universel. Il est très très courant sur tous les types d'ordinateurs, tous les types de terminaux. Mais si vous donnez un fichier PowerPoint, ici un PPTX, il n'est pas évident que les élèves arrivent correctement à le lire. Alors voyons maintenant comment déposer d'autres types de fichiers comme des médias. Ici, je souhaite déposer par exemple des images, donc on voit une image au format PNG. De la même manière, je vais sélectionner l'image et je vais la déposer dans une section du cours Moodle. Une fenêtre s'ouvre qui me propose une option de dépôt sur le cours Moodle. J'ai le choix entre deux options, soit ajouter un média à la page de cours, ce qui va rendre le média visible, soit créer une ressource fichier qui est une façon un peu plus direct un peu plus traditionnel d'ajouter un fichier pour le télécharger. Je vais choisir, par exemple, ajouter un média à la page de cours, puis déposer. Donc On voit que dans ces cas là, le média est directement visible sur la page du cours. Je vais choisir maintenant une autre option qui concerne, puisque j'ai plusieurs images que je peux ajouter, à sélectionner plusieurs images en même temps. Pour ce faire, je maintiens appuyé la touche CTRL. Je vais par exemple sélectionner ici trois images et je vais essayer de les ajouter sur la page de cours. De la même manière, je fais glisser ma sélection sur le cours Moodle. Et là, pour chacune des images, va se proposer le même choix. Soit je vais la rendre visible sur la page de cours, soit je veux la proposer sous la forme d'un fichier à télécharger. Par exemple, pour le premier média, je choisis de déposer sur la page de cours, voilà, qui est fait, pour le média suivant, de déposer sous forme de fichier à télécharger, et pour le média suivant, également sous forme de fichier à télécharger. Qu'est-ce que cela donne euh, d'un point de vue concret, d'un point de vue visuel eh bien, Vous voyez que soit les images sont déposées sur la page de cours, soit ce sont des fichiers à télécharger avec une petite icône spécifique qui indique qu'il s'agit bien d'une image. Au passage, vous avez vu une astuce qui permet de déposer sur Moodle de façon très pratique plusieurs fichiers en même temps. Alors Maintenant, imaginons que vous souhaitez ajouter un certain nombre de fichiers, un grand nombre de fichiers, mais que vous préfériez les insérer dans un dossier, un peu comme sur un explorateur Windows qui serait intégré dans Moodle. Et bien, C'est tout à fait possible et pour ce faire, on va utiliser une méthode un peu moins directe. Je vais sélectionner les différents fichiers que je souhaite ajouter dans un dossier. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de mettre que des fichiers photos. Je vais mettre aussi un traitement de texte, un PDF et puis un fichier PowerPoint, un diaporama. Donc, je les sélectionne et si je veux les déposer dans un dossier dans Moodle, je vais ici cliquer droit avec la souris. Je vais choisir l'option envoyer vers puis dossier compressé. Alors le fait d'arriver, le fait de savoir euh, créer un dossier euh, compressé euh, est une étape essentielle pour cette opération. Normalement, ça doit pouvoir se faire sur tous les types d'ordinateurs. Je lui donne un nom dossier par exemple et je valide. Alors on va observer maintenant ce qui se passe quand je téléverse ce dossier compressé dans Moodle. À ce stade-là, des options me sont proposées, soit décompresser les fichiers et créer un dossier, donc c'est ce que je vais choisir, soit créer une ressource fichier, soit ajouter un paquetage SCORM, qui m'intéresse pas, puisqu'un paquetage SCORM, euh, c'est quelque chose d'un tout petit peu particulier. Ce sont des activités euh, qui sont interactives. Donc, je choisis ici la première option. Je fais déposer. Ici, il y a un certain temps de téléversement, puisqu'il y a un peu plus de fichiers. Et donc, j'ai créé un dossier de fichiers directement dans Moodle. Allons voir comment ça se présente. Quand l'élève rentrera dans le dossier, eh bien il va retrouver tous les fichiers que vous avez choisi de partager avec lui et puis vous retrouvez également devant tous les fichiers une petite icône qui indique quel est le type de fichier euh, enfin de quel type de fichier il s'agit alors regardons maintenant comment intégrer une vidéo dans le cours Moodle donc je vais retourner dans le cours Moodle d'accord on va tenter de d'intégrer d'intégrer maintenant une vidéo. Alors une première chose à savoir concernant les vidéos, c'est que ce sont des ressources qui, bien souvent, euh, sont des ressources euh, très volumineuses d'un point de vue du stockage. Donc il faut s'assurer pour une vidéo, en faisant un clic droit sur une ressource, puis propriété, euh, qu'elle va pouvoir euh, s'insérer, qu'elle n'est pas trop volumineuse pour s'insérer euh, dans un cours Moodle. Euh, généralement, euh, le, les cours Moodle sont euh, limités à 200 mégaoctets euh, pour le volume des fichiers que l'on peut téléverser à l'intérieur. Euh, néanmoins, il est euh, déconseillé de téléverser trop de fichiers de 200 mégaoctets dans un même cours, euh, car cela euh, ralentirait euh, la lecture et euh, l'accès par les utilisateurs. Ici. J'ai une ressource vidéo, par exemple, dont la taille est de 63 à peu près kilooctets, donc il n'y a pas de problème, elle va pouvoir être remontée assez rapidement dans Moodle. Donc, comme d'habitude, je la fais glisser dans mon cours. Et là, j'ai, comme pour une image, deux options qui se proposent à moi. Une première option qui est ajouter un média à la page de cours, donc qui va la rendre visible sur le cours avec un petit lecteur intégré dans Moodle ou bien la proposer en téléchargement sous la forme d'une ressource de type fichier. Donc ici par exemple je choisis la première option qui est celle qui présente pour nous une certaine nouveauté et donc la vidéo elle est directement pour l'élève intégrée dans Moodle il a un bouton play euh, qui peut activer, un bouton pause pour mettre la vidéo sur pause, évidemment le son est également disponible si la vidéo est sonorisée. Et ici, vous voyez une petite vidéo simple d'une expérience de chimie sur la chromatographie. Donc voilà comment insérer facilement une vidéo dans votre cours Moodle. Voilà, donc nous avons vu maintenant comment insérer dans Moodle un certain nombre de ressources dans des formats qui peuvent être très différents. Il y a d'autres formats existants, le but de cette vidéo n'est pas de tout passer en revue, simplement vous pourrez en tester d'autres et utiliser et tester leurs fonctionnalités, par exemple des formats de type audio ou des formats de type vidéo qui ne seraient pas des MP4 mais d'autres types de vidéos. Donc tout cela, vous pourrez le tester. Alors maintenant, c'est pas le tout d'insérer des vidéos dans un cours Moodle, mais euh, les utilisateurs, on peut imaginer hein, les élèves qu'ils ont besoin euh, d'informations sur euh, ce qu'ils doivent faire de ces ressources. Alors pour cela, il y a euh, dans les ressources qui sont déposées sur Moodle, euh, si l'on va dans le petit menu déroulant euh, qui est modifié, on va pouvoir accéder aux paramètres euh, de la ressource que l'on a déposée. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de ces paramètres Eh bien, nous allons trouver notamment un, une zone qui s'appelle « description » et qui est justement destinée à donner des informations aux utilisateurs sur ce qu'ils doivent faire de cette ressource. Alors, par exemple, on peut marquer ici une consigne Voilà, euh, une première façon simple de, de proposer euh, ce type d'informations. Il ne faut pas oublier de sélectionner le bouton Afficher la, la description sur la page de cours. Voilà. Ensuite, on peut faire Enregistrer, Revenir au cours. Et puis, on voit que euh, associé à euh, la ressource Dossier, eh bien, il y a le, le, la petite consigne qui est euh, donnée ici. Alors, personnellement, je préfère d'une part donner un peu plus d'informations et d'autre part mettre en forme ces informations de façon un tout petit peu plus complète. Pour ce faire, j'ai créé un morceau de code, donc je passe par l'éditeur HTML et ce morceau de code, je vais le chercher sur mon ordinateur, je l'ai copié et c'est le même que j'utilise pour les informations relatives à toutes les ressources. Je le place dans l'éditeur HTML, on va regarder ce que ça donne, il s'agit d'un petit tableau avec plusieurs lignes et plusieurs colonnes, et deux colonnes. Alors ici, le type d'activité par exemple, Donc une activité documentaire, chaque fois, pour chaque ressource, j'utilise, enfin j'indique la durée de l'activité. Ensuite, euh, bien, le sujet qui est abordé ou l'objectif de l'activité. Alors j'ai euh, du texte qui est déjà rentré, donc euh, je le remplace par euh, le, le texte qui m'intéresse. Donc ensuite, j'indique euh, à quelles conditions l'activité pourra être considérée comme terminée. Et enfin, j'ai une dernière ligne dans laquelle je vais indiquer si euh, euh, il y a une note, je vais mettre sur, sur combien est la note, ou bien alors euh, ce que j'attends des élèves d'un point de vue euh, de la trace écrite. Voilà, donc, euh, Par exemple, une consigne sur la trace écrite, j'élimine ce que j'avais fait auparavant. Puis on enregistre, et donc je retrouve euh, donc ici le, la ressource, donc le dossier avec euh, en dessous les, les différentes informations qui permettent euh, de dire à l'élève euh, bah, comment il doit utiliser cette ressource.